Les montants versés par les assurés à la prévoyance professionnelle ne dorment pas simplement sur un compte vieillesse. Les caisses de pension placent l'argent dans l'intérêt de leurs assurés et génèrent ainsi des revenus. Une partie de ces revenus est redistribuée aux assurés sous forme d'intérêt. Les avoirs vieillesse augmentent ainsi grâce aux cotisations à la caisse de pension, mais également grâce aux intérêts. Le Conseil fédéral définit chaque année le taux d'intérêt minimal auquel les caisses de pension doivent rétribuer les avoirs vieillesse. Pour ce faire, il se base sur la situation actuelle du marché et sur l'évolution des rentes. En 2022, le taux d'intérêt minimal est d'un Cependant, ces dernières années, de nombreuses caisses de pension ont pu rémunérer les avoirs vieillesse de leurs assurés à un taux bien plus élevé. Les avoirs vieillesse augmentent donc fortement et les assurés profitent de prestations plus élevées à la retraite. Grâce aux stratégies de placement à long terme et durable des caisses de pension, les taux d'intérêt peuvent être attractifs. Les caisses de pension n'ont aucune raison de se faire discrètes. Les prestations d'intérêt sont nettement meilleures que celles d'un compte bancaire normal. Cela montre une fois de plus que le deuxième pilier est un ancrage stable de notre prévoyance vieillesse. La ZIP s'engage à ce qui le reste à l'avenir.